Euh, la reine des neiges. Ah. Bonjour, je m'appelle Elsa Soucy, j'ai 31 ans. Je suis maman de deux enfants. J'habite le quartier de Beauregard à Poissy depuis 5 ans. Je suis parent d'élève élu à l'école Montaigne. Ce qui m'a donné envie de m'investir en politique, c'est le manque de considération de la mairie au niveau des écoles je pense que ça peut vraiment évoluer dans le bon sens parce que j'ai été dans une autre ville où le fonctionnement était différent et ça fonctionnait bien. Là sur Poissy on est peu écouté en tant que parent d'élèves. Alors c'est une collègue de travail qui connaissait mon investissement au niveau de l'école et de la ville euh, mon intérêt pour la ville et qui m'a parlé de, du collectif Poissy Demain et de Nathalie Martin. Elle m'a dit euh, que ça serait bien que je la rencontre pour pouvoir échanger et, et voir si ça m'intéressait de les rejoindre. Donc ce que j'ai fait assez rapidement et euh, donc j'ai rencontré, rencontré Nathalie on a échangé sur euh, nos visions de la ville et euh, très vite j'ai eu envie de les rejoindre parce que euh, ce que Nathalie me présentait euh, Rejoignez assez mes idées aussi sur la ville, comme quoi la ville a un grand potentiel, mais on, il n'est pas exploité à sa juste valeur. C'est une personne qui est très à l'écoute, elle adore échanger avec les gens, la population. C'est vraiment une qualité qui va lui servir pour être maire, car elle, elle, elle aime échanger avec le citoyen et pouvoir écouter le citoyen. Alors, bien intégré, je trouve que c'est un collectif où on peut échanger sur plusieurs valeurs, sur plein de choses, sur la ville. Chacun a des, les visions sont assez regroupées, même si des fois des personnes ont des visions autres, on arrive à échanger et à faire évoluer les choses.